Et puis finalement le lendemain, elle me dit, je pas un Elle a fait le pain, Et en fait, ça, il fait comme ça, il de choses, mais comme dans le Heureusement avec des vêtements. Mais non, non, justement, c'est Marché, ah oui, parce qu'il y en a plein ah. quand ah, c'est là, là, les... oui, e e e Ah oui, Là, juste le... Oui, mais c'est parce que c'est un boutique. d'accord. Mais sinon... Euh, y couche Allez, tu l'as. Alors là, franchement, j'ai ça j'ai mis des photos. Ah ben là, mais tout est prêt. Mais tout est prêt. Et on a fait avec moi. J'ai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 Je reviens d'abord. On fait le rein. Allez, on fait le chat. C'est on c'est tranquille C'est toi qui. C'est C'est toi qui. C'est ta petite C'est Et C'est la qui. C'est toi qui. C'est Maman, tu vas derrière. tu vas derrière. Oui. C'est maman qui va ici. C'est maman qui va ici derrière. Ouais. Moi je viens derrière maman. Ouais. On fait le train. On fait le train. On fait le train. Ah, <rire> parce il y a la police devant hein. <rire> Ah, J'ai déraillé moi Aïe aïe mm -hmm. 可愛い<音楽><音楽> 塩っていうここ。これ